Et si vous nous rejoignez, nous sommes en train d'accueillir Clément de la Wild Code School. Et a... N'hésitez surtout pas à interagir dans les commentaires par rapport. À... Ben voilà, on vous en parlait tout à l'heure, votre, votre expérience. Personnel et professionnel, si vous voulez poser d'autres questions sur euh, voilà, ces thématiques qui tiennent compte également de votre, euh, de votre personne dans votre projet pro, tout simplement. J'ai envie de dire, c'est important de prendre ça en compte. Bonjour Clément. Bonjour, merci. Euh, bah, écoute, je suis très contente de te voir à l'écran et je voulais euh, du coup commencer par cette question assez classique, mais je pense que vu que les personnes qui nous rejoignent euh, assez curieuse de ce sujet. Quelles sont les différentes formations labellisées Gênes que vous représentez Aujourd'hui, pour le réseau d'écoles de la Code School, on a une formation développeur web mm -hmm. donc qui est labellisée Gênes. Donc, C'est une formation en cinq mois, de formation intensive avec une période de stage en entreprise. Et on a aussi une autre formation qui est labellisée, qui est une formation de data analyst, donc tout ce qui est analyse, traitement de la donnée. Mm. Et euh... Du coup, est-ce que tu peux euh, peut-être un peu nous présenter les valeurs Parce que c'est vrai que la, la Wild, je pense que les gens connaissent de nom. Euh, votre mm -hmm. mission, vos valeurs, euh, peut-être des missions sociales également. Est-ce que ça fait partie euh, de votre ADN Et en quoi ça peut euh, du coup, fédérer aussi les, les futurs apprenants qui vont euh, vous rejoindre Alors, les, les valeurs qu'on les valeurs qu porte, en tout cas pour l'ensemble de la Wild Code School, et je juste en préparant l'émission, vous voyez que c'était bien des deux côtés, c'est euh, passion, innovation, et quelque chose qui se traduirait mal en français, euh, qui serait humanité, humanité en anglais. Et euh, voilà, ce côté passion, c'est à la fois du côté euh, bah, des équipes euh, qui travaillent sur euh, la formation, sur ce côté vraiment engagé, parce qu'on on vit des expériences avec des personnes en reconversion, c'est pas juste on, avec des, on vient, on n'a pas des personnes qui viennent juste s'asseoir à l'école et faire faire des cours, Souvent, ouais. il y a plein de projets, des histoires de vie, donc il y a un vrai engagement des équipes pour les accompagner dans ce projet et qui implique souvent peut-être au-delà de peut-être même des familles, etc. Ça va assez loin. Donc il y a ça. ce côté passionné et c'est aussi quelque chose qu'on attend des élèves, moi que, que j'adore dans le côté formation prof dite professionnelle. C'est on a les gens, ils sont contents de venir le matin. Là, on avait un, un de nos élèves l'autre jour qui dit c'est la première fois que je suis content de venir à l'école, quoi. Et, oui. euh, et on a cet engagement qui fait que le côté passionné fait que les bah, les journées passent vite, les gens sont contents d'être là, vont contribuer, ça va créer des échanges qui sont qui sont vraiment riches. Donc oui. ça, ça serait sur le côté euh, passion, voilà, des côté équipe et puis côté côté élèves qu'on appelle les Wilders chez nous. Euh, le côté innovation, c'est innovation parce qu'on a une exigence un peu de de notre domaine numérique, bah, c'est de suivre l'actualité. Tout ça, ça bouge très vite. Donc, on ne peut pas faire du web comme on en faisait il y, a, il y a 10 ans, il y a 5 ans et même il y a 2 ans, c'était déjà différent. Et il y a l'innovation aussi pédagogique. On est tout le temps en train de tester des formats, des nouvelles modalités, des projets euh, qui marchent très bien, qui marchent euh, avec peut-être des choses à ajuster. Puis, on change pour la session d'avant. L'idée, c'est d'être aussi dans cette, dans cette expérimentation pédagogique parce que aussi les outils numériques qui nous permettent de faire plein de choses. Voilà, il y a, ces derniers mois, il y a la contrainte Covid qui fait que tout d'un coup, on a dû innover sur plein de formats, un peu sous contrainte, mais ça crée, ça crée plein de, plein de nouvelles idées. Et puis euh, dernière valeur, c'était euh, humanity, voilà tout ce qui va être un peu bienveillance, euh, pas comme un mot un peu valise, mais en, oui. en action, de créer de l'entraide entre les élèves parce qu'ils ont des capacités différentes, ils viennent de plein d'horizons. Et on a, voilà, on a, on a vraiment à cœur d'accompagner les gens et on a beaucoup de, de choses qui sont mises en place pour accompagner les élèves avec un formateur qui est là plein de temps avec eux, par exemple. Oui, complètement. Ben, de toute façon, on sent que vous faites vivre vos valeurs vraiment. Ce n'est pas juste des mots comme ça. Euh, pour ouais. que ce soit bien brandé, il y a une expérience qui est réelle, il y a des parcours de vie que vous accompagnez, il y a des gens euh, voilà, qui se lèvent le matin, qui euh, <rire> donc, participent euh, aux formations et qui ont aussi euh, plein d'épreuves plein hein, qui traversent. Clément, j'ai que ça... une question super perso. Est-ce que tu es mmh. en chaussette Je suis en chaussette. J'ai choisi, mais j'ai des chaussettes avec un petit damier bleu, bleu, blanc, noir, un peu 3D. <rire> si je te oui, les oui. montre, je sais pas ça. Parce -être en être fait, si, parce que la, la première fois que moi je suis allé dans une wild, effectivement, à l'entrée, il y avait un meuble à chaussures et j'ai enlevé mes chaussures et j'ai fait mon intervention ah, en chaussettes. Ah, ok. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je me demandais <rire> si, du coup, je me demandais si euh, c'était quelque chose qui était commun à, à tous les campus, vous ouais. êtes en chaussettes à chaque fois dans, tous dans, les dans toutes les écoles. Oui, il y a, il y a cette tradition de, d'être en chaussettes et, en fait, on a souvent, no, no, nos élèves, quand ils se retrouvent en stage en entreprise, ils essaient d'importer cette tradition parce que c'est dur de retravailler en chaussure quand on s'est habitué à être en chaussette tous les jours. Ah, Valentin, euh, euh, Il est venu, il a fait la wild à Lille, il est venu chez nous euh, et il a commencé tout de suite à se mettre en chaussette. Hein. Tout à fait. Non, non, mais c'est vrai qu'au-delà de, voilà, du côté euh, anecdotique d'être en chaussette, ça représente aussi, euh, moi, je, je, je, je, je vis très bien ça dans le côté où on veut vraiment que les gens ils soient à l'aise dans la formation. Mmh. Et euh, en opposition avec, je viens m'asseoir dans une salle, j'ai mis un, une belle chemise, des belles chaussures, mais je sais pas pourquoi je suis là. L'idée c'est. -ce euh... Une de vos anciennes étudiantes, elle est d'accord. Ouais, cinq mois en chaussettes, voilà dans les jobs. Après, ça continue, il y a des traditions qui, qui se répandent partout en France. Non, et voilà l'idée c'est que tout le monde se sente bien, à l'aise dans la formation. Et si on est en chaussettes, on est bien. Si on peut travailler bien dans un canapé, dans la, à table, ça dépend. On peut bouger, on peut aller dehors. L'idée, voilà, c'est d'être efficace dans son apprentissage et, et quand on est bien, en fait, souvent, on, est, ben on, on apprend mieux, on est plus à l'écoute. Ouais, complètement. Et du coup, vous êtes présent en région. Toi, tu nous parles depuis où là, exactement Depuis Reims, c'est ça Donc, moi, ouais, ouais, ça ne se voit pas derrière les caméras, mais du coup, moi, je suis basé à, je suis basé à Reims. Et euh, donc, aujourd'hui, la Wildcote School, on est un réseau d'écoles européens. Mm -hmm. En France, on a, on a 13 écoles, donc on est dans les... Dans les principales, on va dire villes, grand, grandes villes et, et moyennes villes de France, voilà, à Strasbourg, à Tours, à, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, etc. Donc, euh, il y a Mathilde y a... de Lille qui est en commentaire. Bonjour Mathilde. Voilà, il y a Mathilde qui est là. Il y a le campus de la Loupe. C'est ça. Pardon. Sur votre site, il y a, il y a des, sur votre site, il y a le campus de la Loupe. et Il y a des petits sapins à côté. Est-ce que c'est un, c'est un campus spécifique forêt euh... un, un peu, c'est un peu comme ça en fait le. Euh... La la Wellcott School, elle a été la première école, elle a été créée à La Loupe, euh, donc c'est à côté de Chartres. Euh, je ne connaissais pas avant, donc euh, ouais, ouais. si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Mais en fait, voilà, c'est une petite ville et le premier campus a, a été créé là-bas. Et aujourd'hui, c'est un, c'est un peu le campus avec le petit sapin, c'est un peu le campus au vert. Euh, on a notamment régulièrement, alors on a des élèves de la région, de Chartres, etc. Et on a aussi des élèves qui veulent vraiment se mettre en mode intensif et on a, on a accès à une sorte d'internat là-bas à La Loupe. Et il y a déjà des gens qui viennent d'autres villes de France, il y avait des gens de Bretagne, de Paris, comme ça, ils font cinq mois un peu concentrés que sur ça, et dans un environnement un peu ouvert, au calme, pour, leur, pour être optimisé leur, leur temps de reconversion. Il y a Valentin en commentaire qui, se dé, qui dément et dit « non, je ne me, me mets pas en chausson ». Il va me dire que là, maintenant, il, est, il a des chaussures, j'imagine. <rire> il y a aussi beaucoup de gens qui sont team chaussons. Hein, ça va faire le débat. Euh, on a une question, comment faire un choix de parcours entre les métiers du dev, de la data ou de la cybersécurité? C'est vrai qu'aujourd'hui, on, j'ai l'impression que tout le monde est fléché vers le métier du développeur, mais mmh. euh... mais c'est pas la... c'est pas le silver bullet, c'est pas le one size fits all, quoi. J'avais envie d'utiliser de faire... que des anglicismes dans cette phrase. <rire> bah. Effectivement, enfin, après, il, y a, il y a des, des idées, c'est d'aller vers, vers des choix et d'aller vers des choix de métiers qui nous plaisent. Et puis, on peut aussi commencer sur un métier peut-être évolué dans la vie, puisque ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est souvent sur de la formation tout au long de la vie avec des gens qui vont avoir ouais. peut-être un métier, deux métiers, trois métiers. Ça peut être du dev vers la data, ça peut être parfois, oui, on a dit des boulangers, des électriciens, moi j'ai eu un opticien. Donc ça, on est vraiment dans ce projet reconversion. Euh, aujourd'hui, on a quand même euh, des choses qui sont différentes. C'est un peu cliché, hein, mais quand même, euh, la data, on a quand même une appétence, euh, appétence aujourd'hui pour les chiffres euh, qui ouais. est importante. Et la cybersécurité, on a quand même des aspects, en tout cas connaissance réseau, il va y avoir un minimum de prérequis sur des choses autour de, de, ouais. du réseau. Pour faire, je fais vraiment très cliché, euh, mais qui vont, qui, vont, euh, qui vont faire que les gens vont évoluer dans des environnements professionnels différents. Après, moi, ce que j'invite euh, tout le monde à faire, euh, je pense ça existe dans, dans plein des, plein d'écoles qui étaient là aujourd'hui, et c'est le cas à la Wildcode School. Nous, on a mis en place notamment des cours prépa. On a un petit cours prépa initiation dev, on a un cours prépa data analyst aujourd'hui. Et moi, je souvent euh, des gens qui viennent me voir vers ça en disant, on peut en parler pendant deux ans de dev ou data, mais en fait, allez faire un petit test euh, initiation en ligne concret. Vous allez vous retrouver à faire votre première ligne de code ou à faire un petit traitement de données simple, c'est pour des débutants. Ben voilà Et à la fin de ça, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous voulez plus jamais voir une ligne de code quoi Et c'est aussi aller tester dans le concret. Aujourd'hui, c'est génial, il y a quand même plein d'outils sur ces métiers numériques qu'on peut tester en ligne de manière très opérationnelle. voilà Un boulanger, c'est un peu plus dur à mettre en œuvre, mais c'est possible aussi. J'ai dit bonjour à Dan qui nous a rejoint sur LinkedIn. Euh, tac tac tac. On nous dit merci aussi. Écoute, c'est super chouette. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont passées sur le live aujourd'hui. On n'a ouais. pas les chiffres cumulés, mais c'est beaucoup, oui. beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude sur les lives. Donc je pense qu'on va, va porter une, une, une, un beau chiffre. Euh, mm. Je ne sais pas où on en est dans le planning. merci est-ce qu'on a toutes les questions qui ont été passées Je voulais poser la question sur les animations de l'open Gen, s'il si y en avait. Je, je pense qu'il y en a. Tout à fait. Alors on mettra, je crois, les liens dans les chats, dans les oui. différentes chats. Euh, en tout cas, dans, dans toute la France, il y a des choses qui se passent. Vous pouvez aller euh, à La Loupe, vous pouvez aller à Strasbourg, vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Lille. On a des formats portes ouvertes, notamment voilà, à La Loupe toute la semaine, la semaine prochaine. Vous pouvez aller quand vous voulez, à n'importe quel moment de la journée. Il y aura à La Loupe, il y a Nicolas pour vous accueillir ou Mathilde, Mathilde à Lille. On propose des ateliers initiation code. Et moi, je fais un format la semaine prochaine, jeudi, euh, en visio aussi, puisque ouais. euh, on est aussi à l'ère de la visio. Et euh, mais voilà, vous pouvez soit venir dans, dans les écoles, c'est sur la carte de Gênes avec toutes les, tous les autres partenaires de la semaine. Et vous pouvez aussi euh, assister à des, à des choses en visio. Et puis après, nous, l'Open Gen, c'est toute l'année, puisqu'on va dire qu'on doit avoir des événements, initiations, ouais. euh, workshops toutes les, tous les toutes les semaines ou tous les 15 jours à peu près. Yes, alors du coup, euh, on va aller regarder justement la carte parce qu'on en, en parle depuis tout à l'heure ouais. et je trouve ça assez, assez intéressant. Je vais faire revenir Stéphanie, Emmanuel et Guillaume qui sont encore avec nous. Hop, Emmanuel et Stéphanie. <rire> Emmanuel, il, fait, il va nous dire qu'il était surpris. Je vais partager l'écran. Merci beaucoup d'être intervenu. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes encore en forme, Stéphanie et Emmanuel Ça va. Oui, ça va. <rire> Stéphanie, vu, euh, je suis très surpris que tu aies eu le... Le, le temps et la, la force de passer. Euh, euh, j'avais dit à Marcy que j'avais euh, bloqué euh, pour rester oui. euh, pendant tout le live. C'est euh, pas le bon OpenGen, hein, je me suis avoir. <rire> <rire> <rire> euh, on regardera les vidéos aussi euh, oui, avec les, euh, les deux sportifs, euh, les deux sportives même. Hein. C'est ça, les deux yes, sportifs. Je vous montre le super écran. Je ne peux plus vous regarder, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, en fait, euh, je suis obligé de regarder, de savoir si mon écran est bien partagé quand même. Si il est bien partagé, c'est bon. Ok, alors, euh, la semaine Open Gen, je participe. Ici, c'est sur le site de la Grande École Numérique. Et donc, effectivement, tout le monde le mentionne depuis tout à l'heure. Donc, il y a les, les trois stars qui vont visiter des formations et euh, c'est l'événement. C'est parce que le but aussi de la semaine Open Gen, là, aujourd'hui, on a parlé à un public qui était déjà très averti. Euh, mais c'est aussi le, le but, c'est aussi de faire la promotion des métiers numériques. C'est pour ça qu'on a des personnes, grand grands qui viennent parler et qui viennent intervenir. Hop, et nous on veut utiliser la carte Hop, et on veut des formations donc là on va chercher tous les, toutes les formations Mais en fait sur la carte. Alors déjà ce qui est intéressant c'est que euh, la carte elle se met en grand comme ça est parce qu'il y a des formations à dumptum ouais. Alors je vais m'intéresser parce que je sais qu'il y a de tant, temps tant des gens qui nous regardent dans les Edimbourg ici c'est l'île de Guadeloupe. Bonjour Et donc c'est les Greta de Guadeloupe qui, ont, qui proposent des formations aux, des interventions aux Abîmes. Hop et ici c'est Guadeloupe formation. Donc tu as une présentation de la formation en présentiel et euh, les formations c'est développeurs web et mobile et donc un événement dans le lieu qui s'appelle développeur ouais, qui est accessible dans le webinaire euh, devenez développeurs web et mobile et en France, euh, enfin sur la métropole excusez-moi on va avoir des, vraiment des formations sur tout le territoire que vous soyez donc à Caen c'est Trajecto qui propose une formation digitale euh, et on va voir des témoignages qui sont disponibles en présentiel et une présentation de la formation en présentiel Ici, bien sûr, c'est euh, Buroscope. Est-ce qu'on voit Calais à Rennes Vu que euh, saint pont ah. on euh, nous a parlé de. Non, j'étais à Rennes, j'ai vu. Ça, c'est pas Calais, c'est étape. Mais donc, s'il y a des choses à étape, il y a forcément des choses dans votre ville. saint pont et Calais qui est présent. Pop School qui est présent du coup à Saint-Omer avec la station. Moi, je trouve ça vraiment intéressant pour, euh, pour toutes les régions, surtout pour vraiment tout le mariage du territoire. Ouais, est ça. Dans quelle ville est-on ici avec le Céphim que... Ah, les, les deux liens, liens. c'est du côté danger, ça. Hein Écoute, en tout cas, c'est la Loire ah, tour. et c'est Tours. C'était une ville au <rire> On n'a pas de formation à Brest, donc on ne pourra pas dire qu'on a des formations partout sur le territoire. Euh, je ne sais pas quel est l'atelier le plus proche de Brest. Parce qu'elles pourront accéder à des formations qui sont en ligne, à des interventions qui sont en ligne. C'est vraiment, voilà, le, la PACA aussi a ses formations à ces animations. Il y en a même à La Réunion, donc c'est pour dire quand même. Hein, si la couvre, Réunion était euh... sur la carte. Ouais. Hop. Et c'est la mairie de Saint-Denis euh, avec euh, Guillaume Saint-Ponco, donc j'imagine que c'est une des fabriques de Saint-Pon, ouais. euh, Guillaume. Tu, tu sais si c'est... Euh, Exactement. Excellent. Yes. Ouais. Mais c'est dire quand même à quel point euh, l'open l'OpenGen rayonne Partout, c'est formidable. Je vais filtrer pour avoir des formations 100% en ligne. Ouais. Hop. Et en 100% en ligne, du coup, on a des formations qui sont proposées à Paris, donc du Open Classroom principalement. On a des formations, effectivement, il y a beaucoup de formations qui sont accessibles en webinar aussi. ça, n'hésitez surtout pas à vous connecter hein, sur le site de la Grande École du Numérique, à naviguer, utiliser la carte. Ça vous permettra de voir les différentes formations. Comme vous voyez, il y a tout un système de filtres qui peut être très intéressant pour vous suivant votre projet professionnel et vos envies de formation. Ok, c'est cool. Je vais arrêter de partager mon écran. Arrêtez de partager l'écran. J'ai partagé le fil rouge. Euh, en Polynésie aussi, il me semble. Je ne les ai pas vus sur la carte. Je... Bah oui, mais c'est possible. Hein voilà. Je vais euh, Jessica nous parle de Social Builder, qui peut aussi vous permettre d'entrer en formation chez Open, Web ouais, Force 3 ou Collécio, qui sont aussi dans la démarche. Je ne les ai pas vus sur les formations, mais il y a forcément des ateliers qui sont proposés par des formations labellisées. Est-ce que, euh, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Il y a Christophe qui donne euh, un, Christophe de Calais qui vous donne un lien pour s'inscrire à, à un atelier sur Calais. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à poser vos dernières questions aux intervenants. Hop, la grande école numérique nous dit, ce sont les formations qui ont des sessions qui vont prochainement. Ah oui, effectivement, oui c'est ça. C'est-à-dire que euh, le, sur l'enseignement Open Gen, vous avez principalement des formations qui ont des sessions euh, dans, un, dans un futur proche. Euh, mais en dehors de ça, il y a plus de 500 formations qui sont euh, qui sont euh, plus de 500 formations qui ont reçu le label. Je pense que c'est même 700 parcours au total. Et euh, la Grande École du Numérique nous dit que c'est partout, en France et en ligne. N'hésitez pas à suivre la Grande École du Numérique sur YouTube, sur LinkedIn et les différents réseaux sociaux. Oui. Euh, ils sont très actifs. Il y a notamment une vidéo avec moi dedans, où on parle des langages de programmation. Euh, c'est donc forcément bien s'il y a moi dedans. <rire> <rire> si, il y a toute une myriade de témoignages, et je pense qu'on pourrait peut-être euh, mettre à l'écran... Les témoignages de... Est-ce qu'on regarde la vidéo de Sarah tous ensemble Mais ouais, carrément. Moi, je suis assez allez, convaincue. Parti. Vous allez voir, Sarah porte un message très très fort et elle encourage énormément de femmes à se pencher sur les métiers du numérique. J'ai accepté d'être marraine de la première semaine nationale des formations au numérique Open GEN car la présence des femmes dans le numérique est dramatique et qu'il faut absolument soutenir toutes les actions qui poussent les jeunes filles à se former au métier du digital. Depuis que j'ai commencé la BOG, j'évolue dans un milieu d'hommes et pourtant j'ai réussi à démontrer que les femmes ont leur place dans ce milieu. Alors les filles, si vous pensez que le numérique est réservé aux hommes, sachez que c'est faux, le numérique a besoin de vous. D'ailleurs, les entreprises cherchent de plus en plus à féminiser leurs effectifs et se former au métier du digital, c'est la garantie de trouver un emploi. Alors renseignez-vous vite des opportunités de formation près de chez vous. Le numérique a besoin de vous. Et voilà, c'était cool. Guillaume, tu es muet. Non, plus maintenant. <rire> Euh, du coup, j'imagine que vous avez regardé avec nous cette vidéo de Sarah. Qu'est-ce que vous en avez pensé Vous avez des réactions à chaud bah, C'est top. Franchement, on a besoin de, de, de rôle modèle comme ça pour, euh, pour inciter les, les femmes à, à s'intéresser davantage au métier du numérique, à, à rentrer dans des parcours comme hackeuses pour euh, travailler le projet et puis euh, casser tous les préjugés qu'elles ont elles-mêmes sur les métiers et, et les compétences dans le numérique. Donc euh, oui, ça, on, je pense qu'on va prendre le témoignage et on va le diffuser euh, dans le réseau pour inciter. Ouais. Donc, commentaire, n'hésitez pas. Un live complet. Super, merci. Euh, on va lancer la deuxième, le deuxième témoignage de Alison. Pourquoi j'ai accepté d'être marraine de la première semaine nationale des formations au numérique Open GEN Il y a trois ans, je me suis blessée six mois avant les championnats du monde. Tout le monde m'a dit que je ne pourrais pas y participer et pourtant je suis devenue championne du monde avec l'équipe de France. Tout le monde fait face à des accidents de parcours dans la vie. Vous n'avez pas eu le bac et pensez que les études ne sont pas faites pour vous Vous pensez que travailler dans le digital est inaccessible Ne baissez pas les bras et allez rencontrer les formations près de chez vous. Seule votre motivation compte, et juste de quoi je parle. Des cool. ben, comme je disais, c'est vraiment ouais. des témoignages je pense, qui sont rassurants, euh, qui sont motivants parce que là, on a affaire quand même à deux marraines euh, qui sont déjà des femmes, euh, qui euh, du coup euh, sont clairement dans la diversité et en plus de ça, portent un message très fort qui ont, qui ont évolué dans des milieux extrêmement masculins et euh, qui ont réussi à faire leur place et je crois que c'est aussi le message qu'on peut porter euh, Aujourd'hui, à travers le numérique, et je pense que tu l'as bien bien expliqué. Ah bah super, Woman in Tech, bah ouais, ça commence à bouger. Mais oui. C est... C est vraiment top ce live. Du coup, ouais, on est en train d'avoir de, les dernières interventions, des dernières questions. Mmh. Euh, on va bientôt euh, lancer la vidéo de fin. Euh, N'hésitez pas si vous avez euh, des questions pour les intervenants. On a encore deux trois minutes, peut-être, peut-être même moins, je pense. Euh, et ensuite on, on lancera une vidéo de fin, et pour les viewers qui sont sur Twitch, on va aller raider une chaîne, euh, je ne sais pas encore laquelle, mais euh, restez mmh. avec nous pour ce temps-là, qui, qui sera sympathique. Mmh. En tout cas, merci Stéphanie, merci Clément, merci Guillaume, et Emmanuel, merci Emmanuel d'être venu, être resté avec nous tout le long. Euh, les interactions sont super chouettes, merci et, euh, et puis merci aussi. Merci à vous. Ok, bon, bah, je lance la vidéo de fin, il y a un graphic art en live Merci pour ce live. Donc Les gens dans le chat sont très contents. Merci beaucoup. Bah, bah, merci à vous de Faire. rester ici également. Et puis, euh, n'hésitez pas à re-scroller le, le live. Vous allez retrouver tous les liens qui seront nécessaires du coup pour vous, euh, vous connecter directement sur les sites affiliés ou alors éventuellement les événements qui sont pratiqués euh, bah, par toutes les écoles que vous avez pu voir aujourd'hui. Un grand merci également à la grande école du numérique qui nous a permis de... J'ai envie de dire, euh, voilà, mettre, euh, mettre de la lumière sur toutes vos formations, euh, peut-être voir aussi qui vous êtes réellement. Ça a été un véritable plaisir d'échanger avec vous, en tout cas. Super cool. Merci à vous. Merci. We love that. Mais... la vidéo de fin. C'est parti.